Bonjour et bonsoir avec tous les abonnés Ministère Raffare. Vidéo sont à là, l'époque publié. C'est on a raison qui fait well paraître comme première. Donc euh, abonnez si vous trop ça dès que les publié pour recevoir une notification sur téléphone et pas négliger inviter vos amis, vos familles, venez abonner avec Chanel là. a pas qui va bénir et vous même pas manquer pas recevoir bénédiction autour de la part de Dieu. Donc euh y a grand merci grand merci grand merci.